Regardons ensemble comment est constitué un patron d'un prisme droit. Par définition, un patron d'un solide est une figure du plan où les faces de ce solide sont assemblées de telle façon que l'on puisse le reconstituer en pliant ou en collant les arêtes. Pour cela, considérons le prisme droit à base triangulaire suivant. Faisons apparaître son patron ici en vert. On remarque qu'en pliant cette figure plane le long des arêtes, on reconstitue le prisme droit. De la même manière, on peut déplier ce prisme pour en obtenir un patron. Voici en vert, toujours, le patron qui a permis de fabriquer notre prisme. On retrouve bien en violet les trois faces latérales rectangulaires du prisme, et ici en vert les deux bases triangulaires qui sont superposables. Il existe différents patron